Une bibliothèque universitaire au sein d'un réseau. Le réseau des bibliothèques universitaires compte une grande bibliothèque universitaire et des bibliothèques d'UFR réparties sur l'ensemble de ses campus. Les étudiants de l'université sont automatiquement inscrits en bibliothèque. Elles vous accueillent, vous renseigne, vous forme et vous accompagnent. 2200 places de travail vous attendent sur une surface totale de 11 000 carrés équipée avec plus de 200 ordinateurs à utiliser sur place ou à emprunter. La plus grande de ces bibliothèques couvre toutes les disciplines enseignées à l'université, tandis que les bibliothèques d'UFR sont spécialisées. La grande BU est un lieu de travail individuel ou en groupe, qui donne accès à une documentation variée, papier ou numérique. C'est aussi un lieu de rencontre, de débat et de formation. Services et informations pratiques, catalogues, collections, agendas culturels et des formations sont accessibles via notre site web. Apprenez-en plus sur nos services avec les cinq vidéos suivantes.